À toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera un haul beauté et ça remonte à je ne sais combien de temps depuis que je ne vous ai pas fait un haul produits de beauté, soins, etc. J'ai pas mal de produits à vous montrer, des produits que j'ai acheté d'autres que j'ai reçus. On va commencer avec le côté capillaire. Euh, si vous vous rappelez, je vous ai parlé un bon bout de temps de ma routine capillaire. Donc J'ai toujours utilisé les produits euh, de chez Schwarzkopf. Euh, j'utilisais, je prenais le shampoing et euh, le masque euh, fortifiant ouais. pour che cheveux extrêmement abîmés euh, le Fibre Force euh, à la kératine et celui-là donc moi je prends toujours le shampoing 1 litre et euh, le masque à 750 ml ça c'est format salon de coiffure donc ça c'est vide, ce que j'ai racheté cette fois-ci c'est une petite nouveauté euh, toujours de chez Schwarzkopf bien sûr, donc j'ai pris le Béologie ça existe en 3, il euh, y a trois gammes différentes de, de Béologie j'ai pris euh, en vert pour Freezy Hair, pour des cheveux frisés et ce qui est bien avec cette gamme c'est que c'est sans sulfate, sans parabène sans silicone donc euh, vous pouvez y aller les yeux fermés j'ai adoré. Euh, dès la première utilisation, vous avez l'impression que vous, vos cheveux sont super lisses, très brillants après. Euh, j'ai pris aussi avec euh, le petit sérum, euh, mais je ne l'ai pas là sur moi pour vous le montrer. Je l'ai laissé dans ma chambre. Mais bon, euh, donc j'ai acheté ça aussi en quantité. Donc si vous voulez que ça vous revienne moins cher, n'hésitez pas à faire un tour sur le site Choron privé. De temps en temps, ils mettent des ventes privées euh, de ces produits-là. Et moi franchement je l'ai eu pour moins 50% et j'ai été ravie, donc j'ai pris un, un, un bon stock euh, pour, pour que ça tienne, euh, on va dire, t -t toute l'année. Ici j'ai deux produits de la marque LAC, je vous en ai déjà parlé. C'est une marque qui fend de l'huile d'argan que j'utilise quotidiennement le soir euh, avant de me coucher pour hydrater mon visage. Donc là ils ont sorti d'autres produits. Euh, ça c'est Toning Oil, donc c'est une huile tonifiante Ça c'est un sérum pour les ongles et les euh, cuticules Je trouve que leur packaging sont super classe, surtout que c'est noir, c'est sombre Donc ça protège de la lumière et euh, les huiles gardent leur, euh, voilà, leur, leur bienfait, leur vie Ensuite, durant le Black Friday, euh, j'avais pris une palette Huda Beauty sur le site Feel euh, m'est revenu à moins 25% la nouvelle palette mais je pourrais pas vous la montrer parce que c'est quelque chose que j'ai offert mais voilà si vous voulez un petit code promo fil unique rendez-vous en barre d'informations euh, je crois que c'est un code que vous pouvez utiliser une seule fois mais bon c'est un truc de parrainage que j'ai eu euh, 10 euros de moins pour un, pour un truc de parrainage donc si vous voulez utiliser euh, euh, ça me fera plaisir parce que moi pour le moment je ne compte pas l'utiliser. Ensuite il y avait aussi moins 25% chez Mac, si je me souviens bien. Donc j'ai pris mes produits habituels que j'adore, j'adore, j'adore, j'adore. Donc premièrement j'ai pris mon fond de teint euh, de chez Mac, le Studio Fix SPF 15. Vous êtes nombreuses à me poser la question quel fond de teint j'utilise. Euh, Ce n'est pas celui que je mets aujourd'hui. Celui-là c'est le Make Up Forever HD. Euh... Et euh, il est, je trouve qu'il est, pas très très couvrant. Allez, on va dire couvrance moyenne. Alors que le max c'est une couvrance totale. C'est incroyable. Euh, c'est un truc magique. Donc voilà, je, je répète, c'est le Studio Fix Fluid SPF 15. Je prends toujours le 1C20 ou le 1C25 au maximum. Euh, quand c'est l'hiver, j'aime bien avoir la peau un peu plus blanche. Donc je prends le 1C20. Et euh, si vous voulez le prendre, n'hésitez pas à prendre une pompe avec. Ça se vend séparément. Donc moi, comme j'ai mes pompes, euh, je ne rachète pas d'autres. Et puis là, j'ai pris le Pro, le Pro Longwear Concealer, l'anti-cerne, le cache-cerne cache de chez MAC aussi. Le 1C20 aussi. Donc ne, ne prenez pas une nuance de moins. Avec MAC, ça fonctionne comme ça. Si vous voyez très bien, les couleurs sont légèrement différentes. Voilà. Euh, ici j'ai le fond de teint, ici j'ai l'anti-cerne et vous voyez que euh, c'est le même numéro, les deux c'est du 1C20 Alors que l'anti-cerne le, le, est légèrement plus clair, donc pas la peine de prendre le 1C15 par exemple Et euh, voilà, ça aussi c'est une couvrance totale, à peine quelques gouttes et. Les cernes disparaissent comme par magie. Euh, ils sont très adaptés pour les, les peaux mixtes à grâce. Donc je vous les conseille à 100% si vous avez une peau mixte à grasse. Puis j'ai pris euh, cette brume fixante et rafraîchissante de chez MAC. Ça s'appelle le Fix Plus Prep and Prime. Euh, ça fait longtemps qu'elle qu me fait de l'œil. Je voulais vraiment la prendre. Maintenant elle existe aussi avec un, une sorte de glow. Mais moi j'aime bien quand ça matifie tout simplement. Donc je l'ai pris aussi, elle est très réputée, beaucoup de monde en parle et franchement je l'ai essayé une fois, c'est un truc incroyable. Vous pouvez l'utiliser avant le make-up ou après le make-up, dans les deux cas, votre make-up tiendra toute la journée, rien à dire. Puis euh, voilà, donc j'ai reçu aussi un, un petit mascara de chez MAC euh, en, en cadeau. Et j'ai pris aussi un Mixing Medium, donc c'est une base de mélange de chez MAC et celle-ci je vous la recommande à 100% si... Vous êtes du genre à euh, utiliser des, du glitter, voilà, comment on appelle ça, euh, des petites paillettes sur vos paupières pour des looks sophistiqués ou si vous voulez tout simplement euh, mélanger cette base avec un petit peu de fard à paupières pour pouvoir l'appliquer comme, euh, comme eyeliner. C'est vraiment euh, génial. J'essaierai de vous faire euh, une petite démo sur mon Insta Story pour vous montrer euh, comment ça fonctionne et pour vous montrer aussi le résultat. Parce que moi, souvent... Euh, je ne mets pas mon, mon eyeliner noir euh, tout court, non. J'aime bien utiliser des fards que je trouve sur mes palettes, euh, qui sont un petit peu gris clair ou euh, je sais pas, un peu prune. Je les mixe un peu avec euh, ce, cette, euh, cette base. Et, euh, et je, je les applique avec un pinceau, euh, euh, comme les pinceaux à sourcils, pour, euh, pour faire un eyeliner de couleurs différentes. Et ça tient super bien. Donc je vous la recommande à 100%. Ensuite, sur Amazon, j'ai pris quelque chose qu'il qu me fallait vraiment. Quand je fais ma routine ou quand je prends mon bail, etc. J'avais vraiment besoin de ça pour un petit peu relaxer. Parfois, j'ai besoin aussi quand je suis enrhumée, etc. Donc, euh, je le voulais absolument. Je l'ai pris sur Amazon. Donc, si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la barre d'information Et franchement, rien à dire. Il est impeccable. Il existe en plusieurs formats. Donc, euh, celui-là, vous pouvez... Euh, mettre de la lumière et aussi vous pouvez euh, l'utiliser uniquement comme euh, brumisateur. Donc vous pouvez régler aussi une heure 3 heures ou 6 heures euh, Pas du tout bruyant, franchement nickel. C'est de la marque Anjou. Et j'ai pris aussi euh, de la même marque Anjou. Un petit coffret d'huile essentielle. Vraiment impeccable. C'est quelque chose aussi que j'ai pu utiliser quand la bien sûr loin de bébé. Euh, dans la chambre de sirine quand elle était euh, quand elle est très très enrhumée donc ici vous avez des petites huiles essentielles à l'intérieur euh, du, du paquet et vous en avez 12 voilà qui sont ici euh, alors je vais lire pour vous les huiles essentielles qu'il y a de 5 ml chacune euh, alors vous avez lavande euh, orange euh, l'arbre à thé donc euh, vous avez tea tree essential oil le l'eucalyptus lemongrass euh, peppermint bergamotte euh, euh, du citron rosemary, cinnamon et, cinnamon c'est la cannelle et ylang ylang enfin vous en avez pas mal ensuite de chez The Body Shop il y a vraiment pas mal de produits à vous montrer, j'ai reçu une petite serviette de cheveux très sympathique <rire> trop mimi ensuite euh, côté homme alors côté homme j'ai reçu un petit coffret voilà un coffret euh, soin pour la barbe pour homme donc il est composé d'un petit ciseau comme ceci vous avez un petit peigne voilà, comme ça en bois Très sympathique vous avez une petite euh, serviette ici voilà une sorte de serviette qui, qui fait vraiment très vintage et là vous avez une huile euh, conditioning bird oil for men donc euh, c'est une huile euh, hydratante pour, le, pour la barbe et voilà je trouve que c'est super idée euh, c'est un petit kit à offrir qui est vraiment super sympa si votre euh, voilà, votre mari, votre papa euh, je sais pas moi, quelqu'un à qui vous voulez faire plaisir qui a de la barbe surtout que c'est la mode de la barbe donc n'hésitez surtout pas ensuite un autre petit euh, coffret comme ceci, un petit kit je trouve très sympathique aussi le patch, la, voilà, voilà le petit sac que vous voyez très sympa donc ici, Peppermint Candy Can, ça c'est un petit gommage. Ensuite, il y a quoi euh, De la même gamme, Peppermint Candy Can. Donc c'est des Candy Can, vous voyez les, les bonbons euh, en forme de canne. Euh, ça c'est goût euh, Peppermint, c'est-à-dire euh, menthe poivrée. Voilà, menthe poivrée. Vous avez un petit gel douche un gommage et ici vous avez euh, beurre corps douceur parfumé voilà et en dernier j'ai une crème parfumée pour les mains euh, un autre produit de la collection de cette année de pour Noël, donc ça c'est un gel douche fraise, une crème pour les mains aussi fraise et ça c'est une bombe de bain Pareil ici, bain moussant, noix de coco. Une, une crème de douche aussi, noix de coco. Et une crème hydratante pour les mains, noix de coco. Donc vous avez deux euh, senteurs différentes, fraises et noix de coco, dans votre hibou. Voilà, comme ceci. Et je trouve ça très sympathique à offrir. Les prix aussi sont très abordables à The Body Shop et c'est une marque que euh, j'adore. Vous savez très bien que c'est pas parce que c'est un partenariat que je vais les vanter, mais c'est des produits que j'arrive pas à m'en passer. J'utilise ça tout le temps. Je vous en, je vous en ai déjà parlé. D'ailleurs, il y aura un concours avec The Body Shop sur mon Instagram. Donc euh, on se voit sur euh, ma page. Ensuite, j'ai un beurre démaquillant euh, sublime à base de camomille, extrait de camomille. Voilà, ça j'ai pas encore testé. Euh, mais j'avais l'huile démaquillante à base de camomille et elle est vraiment géniale. Ici, euh, c'est un produit que j'ai utilisé et je dois vous dire que ce produit est... je sais pas. Il est juste magnifique. Cette gamme Oils of Life est extraordinaire. Donc ça, c'est un... une huile en gel nettoyante. Voilà. C'est un gel nettoyant, mais en même temps, vous avez l'impression que ça hydrate votre peau. C'est fait à base de trois huiles. Euh, ce, ce gel lavant pour le visage est vraiment extraordinaire, surtout, surtout pour les peaux matures. Ça sent très très bon et ça hydrate magnifiquement bien la peau. Rien à dire. Ensuite, là, j'ai un tonique euh, de chez The Body Shop. Euh, tonique lacté illuminateur à base de ginseng et riz chinois voilà ça j'ai pas encore testé je vous l'avoue euh, j'ai juste senti l'odeur j'ai trouvé ça vraiment sympa euh, ça sent pas très très fort ça sent la propreté je trouve ensuite j'ai un yaourt corporel donc vous connaissez toutes les, les, les fameux yaourts corporels qui sèchent en deux secondes de chez the body shop euh, je vous ai proposé ça dans un concours en été si vous vous rappelez bien à leur sortie ils sont magnifiques. Euh, même ma fille Cyrine adopte euh, <rire> les yaourts corporels. Donc pour hydrater son corps, je, je lui utilise un yaourt corporel senteur fraise. Elle adore ça. Euh, C'est 100% végan, pas d'allergie, rien du tout. Pour les, même pour ma fille, franchement, un extra. Ça sent très très bon et ça sèche en deux secondes. Vous savez, avec les enfants, il faut faire vite. Donc je lui applique sur le corps. Après j'en fixe en pyjama, après le bain, nickel, rien à dire. Ça pénètre très bien dans la peau, ça colle pas, ma fille adore ça. Donc là j'ai reçu aussi euh, côte, euh, senteur amande, euh, plutôt senteur euh, lait d'amande. Mais j'ai toute la gamme, pour vous dire, j'adore. C'est vraiment nickel. Puis ici euh, j'ai deux, euh, trois plutôt. Donc j'ai trois beurre corporels de chez The Body Shop. Ça c'est une tuerie, euh, on a envie de juste les de les bouffer. <rire> donc ici c'est Peppermint Candy Can, ici j'ai euh, Vanilla Marshmallow, je peux vous dire que ça sent très très bon. Et là j'ai Almond Milk and Honey, donc euh, lait d'amande et miel. Comme vous dire, c'est le top j'ai aussi, ah oui j'ai oublié j'ai aussi un quatrième euh, qui est with cranberry seed oil from North America voilà, ça ça sent très très bon ça c'est super sucré puis puis puis puis côté make up non avant de pas passer au côté make up j'ai envie de vous parler d'une petite merveille que j'ai découvert chez The Body Shop en fait c'est une c'est une c'est un petit masseur ben, voilà vous voyez pour faire des massages pour le visage de petites boules comme ça qui vont venir masser votre visage et l'avantage avec ces boules là c'est que c'est très très frais, même limite froid et ça réveille très bien la peau surtout quand vous appliquez euh, votre crème la nuit etc moi je trouve ça génial, ça tire bien la peau, je sais pas c'est fait avec un mécanisme quand les boules se, voilà, se tournent en même temps vous avez l'impression que ça tire votre peau et euh, ça fait un bon boulot, franchement, ça fait un très très bon travail. Beaucoup mieux que les mains ou que tout autre euh, appareil euh, qui masse le visage que j'ai pu tester. Je trouve que c'est le meilleur gadget pour masser mon visage que j'ai testé jusque-là. Donc, je vais essayer de vous montrer le packaging. Donc, ça vient dans une boîte comme ceci. voilà. Et quand vous ouvrez, on vous montre les mouvements que vous pouvez... Euh, on vous montre comment, voilà, euh, utiliser cette, euh, ce petit gadget-là. Et je trouve que c'est vraiment topissime. Franchement, regardez comment ça tire, mon visage se déforme. Et c'est très très froid. Franchement, topissime, rien à dire. Puis euh, là, j'ai reçu du make-up aussi de chez The Body Shop. Donc cette fois-ci, j'ai reçu des glosses comme ça, vous voyez. Euh, donc j'ai... J'ai combien de rouges à lèvres mat Je sais plus. Je crois que j'en ai 4 mats, si je ne me trompe pas. 4 quatre métalli... quatre mats et un métallique. En tout cas, ce n'est pas des choses que je souhaite ouvrir ou swatcher, car je compte vous les offrir pour un, pour un concours. Une crème pour les mains, hydratante pour les mains, à base de vanilla pumpkin. Alors là, j'ai une poudre matifiante pour le visage. C'est une sorte de fond de teint de poudre. Full coverage. C'est une, une poudre compacte haute couvrance. Euh, Celle-ci non plus, je n'ai pas encore ouvert. Et donc là, voilà, j'ai des rouges à lèvres. J'ai quelques rouges à lèvres ici. De la, nouvelle, euh, de la nouvelle gamme de body shop. Il y en a pas mal. Et euh, j'ai peut-être en double ou en triple, je ne sais plus. Je ne sais plus. Non, j'ai en double en fait. Voilà, vous voyez c'est comme ceci. Je n'ai pas envie de les ouvrir. Euh, voilà, vous voyez, c'est déjà en triple ça. J'ai aussi du violet. Voilà. Donc, ça sert à rien de les ouvrir puisque j'ai pas mal de rouges à lèvres chez moi et je ne souhaite pas les garder. Donc, c'est des choses que je vais vous offrir dans un concours, je le répète. Rendez-vous sur ma page Instagram. Et puis là, j'ai un Metal Eye Liquid. Euh, donc, ça, c'est un liquide liquide métallique en bras paupières donc ça je crois que je vais ouvrir un pour tester et je vais vous en parler sur Insta Story pour vous parler du, du résultat ou peut-être dans un prochain tutoriel qui sait parce que je pense vous faire un tutoriel make-up ça fait longtemps que j'ai pas fait ça et j'ai envie de m'amuser devant ma caméra ah oui c'est ce masque euh, apaisant à base de euh, Oats oats c'est flottant d'avoine à base de euh, lait d'amande et flocons d'avoile euh, ces masques là c'est comment vous dire c'est une tuerie ça sent super bon et c'est très très très apaisant je peux vous le garantir ça c'est les masques là de chez The Body Shop vous pouvez y aller les yeux fermés que ce soit celui là ou celui au charbon ou... peu importe ils sont juste sublimes voilà, je pense que c'est ma marque favorite des produits soins euh, que j'ai testé jusque là, je pense, oui. Euh, donc euh, vous me connaissez, je ne jure que par ça, les produits de Body Shop comme produits de soins. J'espère que les petites nouveautés vous auront plu et que vous serez nombreuses à participer au concours. C'est vrai que je ne vais pas encore... Euh, donc en fin d'année, je vais annoncer les gagnantes du concours de Body Shop et ainsi que les gagnantes du concours euh, que je vous ai organisé il y a pas mal de temps sur les euh, petits gadgets pour nettoyer le visage, pour le point noir, les points noirs, etc. Donc je ne vous ai pas oublié, euh, le concours il est toujours ouvert, vous pouvez toujours participer. Euh, je vous mettrai toutes les conditions, etc. etc. les détails euh, sur mon Instagram, euh, je vais publier ça dans la semaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.